Boum Salut les amis, bonjour à tous. Bonjour Saf, comment tu vas Ça va très bien, et toi Bah ben, écoute, on est content, hein je pense qu'on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. On est très content de la réception que vous faites sur ces mini chroniques de présentation. Et comme promis, eh ben aujourd'hui on va vous présenter l'ornithoptère euh, Ragdognasp. Gnaspe. Gnaspe, <rire> Voilà Twittercraft euh... hein ah, bid... en anglais Voilà, <rire> le truc volant Des, des... Voilà, ça c'est <rire> bien Comme à l'accoutumée, on va regarder euh, La carte principale, ensuite on ira Sur les améliorations, on ne traite que les améliorations Qui sont présentes euh, dans la boîte on vous donnera euh, les synergies euh, qui peut y avoir entre elles, les explications. Vous allez voir qu'il y, euh, y a notamment cette histoire de bordé qui est un petit peu euh, subtile à appréhender, mais heureusement on a un champion avec nous, donc normalement ça devrait bien se passer. On va parler de la carte principale, ensuite on parlera euh, de l'unité de piratage, du brouilleur de com, on abordera euh, l'artilleur qui moi à ma préférence, et puis ensuite on parlera de cette particularité de, de, de bombardement avec le bombardier. Euh, on va commencer par la carte, hein je te propose qu'on qu rentre ouais. directement, comme ça, bang, euh, dans le vif. Dans le vif. Euh, on est sur 55 points. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ces 55 points Totalement. Okay. totalement. d'accord. C'est un nouveau véhicule qui n'a pas, euh, pas été raté. D'accord. Donc on est sur 55 points, on est sur un véhicule euh, euh, répulseur. Alors, véhicule répulseur, qu'est-ce que ça induit au niveau des scénarios Est-ce qu'on peut aller chercher des objectifs Est-ce qu'on peut les prendre euh, euh, Normalement, je crois que non. Effectivement, c'est comme les véhicules. Il y a à peu près 20 à 30% des scénarios où il mmh. ne score pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, on est sur quelque chose de relativement euh, fragile. Euh, ça se voit avec la maquette, hein, de toute façon. Avec euh, six points de vie, avec trois points de mécanique, on va défendre euh, naturellement euh, en blanc. Par contre, on va surge à la fois euh, en attaque, euh, bon, attaque classique et en défense. On se déplace. À deux mais comme on va avoir un déplacement obligatoire euh, bah du coup on va pouvoir vraiment euh, se projeter avec avec ce avec ce, avec ce véhicule une arme native qui vaut sensiblement pas grand chose hein, puisque elle tire à 1 2 avec un dé noir et un dé blanc. là aussi on est dans la même configuration que tout ce qu'on a vu précédemment c'est à dire c'est le c'est le stuff hein, qui va euh, qui va donner l'orientation euh, du véhicule au niveau des mots-clés, on a un couvert 2 euh, qui est quand même assez alléchant, puisque comme on search en défense, et qu'on a un couvert 2 qui va améliorer, en fait, euh, on, va passer, on va passer à la 2 de couvert, ça c'est bien. On va y ajouter une immunité euh, aux portées euh, 1 et euh, aux armes de corps à corps. Euh, donc là, c'est pas mal non plus, parce qu'on va pouvoir survoler assez tranquillement euh, des troupiers, avec, bien entendu, euh, une immunité aussi à la euh, déflagration, donc ça, c'est encore un petit plus. Donc c'est vrai qu'on est sur des points de vie qui sont light, mais si on additionne tout ça, euh, ça permet quand même de tenir le bousin euh, pendant quelques tours. On va avoir le redéploiement. Là aussi, on verra que le redéploiement est très intéressant en fonction euh, de ce qu'on vous propose, puisque les deux cartes euh, d'amélioration d'attaque euh, sont des euh, fixes arrière. Et donc, on peut de prime abord comme ça se dire Bon, c'est chiant d'avoir un fixe arrière, mais avec un redéploiement qui permet de repositionner la figurine soit en début de mouvement, en début d'activation ou en fin d'activation. Non, euh... non, début, de mouvement. Début, début, de, de, début de, mouvement. de mouvement. début de mouvement ou fin, ou fin de mouvement. Euh, du coup, on arrive toujours, je pense, à optimiser un angle de tir. Euh, mmh. Et puis bah, on a Speeder 2, en hein, tant que vous, vous déplacez, ignorez les terrains en hauteur 2, donc on va vraiment pouvoir traverser les tables ou euh, moins, et euh, soit au début de votre activation, soit à la fin de votre activation, vous effectuez un déplacement obligatoire. On vous rappelle hein, que ça ça a été raté il y a maintenant euh, presque 10 mois. Presque un an, ouais voilà. Puisque maintenant le, le, le speeder 2, vous pouvez le faire soit au début, soit euh, soit à la fin. Euh, ce qui permet d'avoir quand même vachement plus de euh, flexibilité. Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire déjà sur tout ce qu'on vient euh, de présenter, Saf euh, On a, comme tu disais, un véhicule euh, qui a le redéploiement. Donc ça, c'est assez intéressant pour un speeder parce mmh. qu'on n'en avait pas encore vu euh, jusqu'à présent. Et à cause justement du fixe arrière, on rappelle 90 degrés. Euh, mmh. de, de, de... On, on peut pivoter à 90, mmh. soit en début de mouvement, soit à la fin d'un mouvement. Donc, ça demande quand même une certaine anticipation mmh. sur mmh. la manière euh, d'orienter son véhicule. Ouais. C'est là où ça va être un peu touchy, mais sinon, effectivement, le redéploiement donne quand même une grande latitude de mouvement mmh. euh, sur, sur, sur les différents, euh, bah, sur, sur la synergie des trois. qu'on va avoir. En ouais. plus, on a un grand socle, mmh. comme tu le présentes là. Mmh. Donc, c'est euh, assez rapide, même si c'est qu'un mouvement de deux, ça va aller assez rapidement. Euh, le pistolet cachique, bon, bah ça c'est un pistolet de Wookie, comme tu l'as présenté, hein. ouais. c'est le pistolet du pilote. Ça, si jamais on a une problématique, qu'on n'arrive pas à avoir quelqu'un dans son arc arrière, bon, bah, on a un petit tir à 2D. Hein. Bon, voilà. euh, la sorte j'en touche, c'est intéressant. La sorte en défense, bah, ça fait l'équivalent d'une 5+. Ouais. Et surtout, comme tu l'as dit, le fait qu'il est couvert d'eux et immunité des flagrations, donc les armes qui devraient enlever le couvert ne fonctionnent pas contre lui. Mmh. Il n'y a que le tireur d'élite qui va fonctionner contre lui. Mmh. Mais euh, toutes les armes de, de, qui enlèvent le couvert, comme les lance-flammes, les machins ne marcheront pas. Plus euh, donc le corps à corps et les portés 1. Effectivement, ça lui permet d'éviter euh, pas mal d'attaques qui, pourra qui pourraient le gêner. Mmh. On... Maintenant, euh, voilà. On est protégé des, des lancers de sabre aussi. Euh, toi euh, non, parce que les lancers de sable c'est porté 2. Ah, porté 2, ah d'accord. Okay. Ouais. Ouais, on peut se prendre des lancers de sable <rire> Mais bon, le, couver <rire> le couvert 2 s'appliquera quand même, donc ça enlèvera quand même deux touches dans lancers ouais, de sabre. Ouais, ouais. Ça réduit l'impact quand même, parce qu'un ouais. Vador te mettra qu'un qu PV. Ouais, parce euh... qu'on rappelle que quand, ouais. on lance le, quand on fait un lancé de sable on divise le pool de départ par hein, deux. Exactement. En fait, vous faites l'erreur, vous n'êtes pas en pool complet, vous êtes en pool divisé par deux. Donc c'est vrai qu'avec euh, avec, avec voilà. le couvert 2, c est, c est, ça aide, ouais, effectivement. Ça réduit. Mm -hmm. Donc voilà, pour pour la, la carte de base, bon 50, c'est pas cher mais on va se rendre on va devoir lui ajouter je pense quand même une arme, on va voir après le, le coût des armes, mais ça reste quand même très abordable. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça joue tout nu Je pense pas parce qu'on a mm -hmm. que deux dés. Donc euh, voilà, c'est il y a je pense qu'il faut quand même ajouter une arme et on, et on va voir justement. Au ouais. niveau des options, tu tu vois il y a un nouveau logo là. Euh, sur le côté, ouais. euh, donc euh, avec la petite tête euh, casquée là, donc ça c'est justement les l'artilleur le, en fait, mmh, mmh. c'est un nouveau logo qu'on n'a pas vu. Mmh. Et puis un petit euh, un petit euh, com euh, ouais. pour avoir euh, voilà. Eh ben on va regarder les deux coms dont un euh, qui est quand même assez nouveau qui apparaît avec cette carte c'est l'unité de piratage euh, de com. Moi c'est quelque chose ouais. que j'ai bien apprécié même si je préfère encore plus le le, le brouilleur. Euh, D'ailleurs il faudra qu'on voit comment euh, comment on se alors il faut soit mettre l'une soit mettre l'autre hein. on peut pas mettre les il y en a une parce qu'en fait ça fait un espèce de contre miroir puisque dans une carte on interdit l'adversaire d'avoir des ordres alors que dans celle ci euh, eh ben le fait qu'il en ait un c'est avantageux pour nous et donc du coup comme c'est à mon avis un vaisseau euh, enfin un appareil de projection dans les lignes arrière de l'adversaire je pense qu'il faut oser on, on en parlera dans la conclusion mais je pense qu'il faut oser le projeter Là, c'est intéressant, parce que comme on va s'éloigner un petit peu euh, de son commandant, pour obtenir des ordres, c'est compliqué. Et donc, avec ce piratage, on va, pendant euh, l'étape donner des ordres de la phase de commandement, après qu'une unité ennemie a porté une, a reçu un ordre, euh, vous pouvez vous donner un ordre à vous-même, si possible. Euh, on ne lui vole pas son ordre. Euh, la, la, la troupe ennemie reçoit son ordre, et nous, on en reçoit un également. Exactement, c'est ça. C'est uh, c'est vraiment euh, euh, un piratage. Mmh. J'ai un ordre, j'ai un ordre. Ouais, mais Par tu contre, vois ça. Hein. Ouais, mais tu vois si ça avait été un vrai piratage, il aurait volé son ordre. Mais euh, bon, après ça fait oui. bourrin. Hein oui, ça, ça fait bourrin. <rire> <rire> c'est ça. Alors la carte qui suit, euh, c'est euh, le brouilleur de com. Alors. La première carte valait 5, celle-ci est type 15, mais elle a été ratée à 5 ou 6, donc comme ça on fait, on fait vraiment, vraiment son choix. Euh, les unités ennemies à portée 1 ne peuvent pas recevoir d'ordre, sauf si elles se donnent un ordre à elles-mêmes, et on, on expliquera la subtilité. Là, du coup, ça peut être intéressant notamment contre du B1, parce que ça va impacter également les ordres, les cascadings d'ordre automatique euh, des B1. Et si du coup on chevauche, enfin on est à portée 1, je rappelle que c'est quand même une portée de tir euh, de plusieurs euh, unités, on peut priver toutes ces unités-là euh, du cascading d'ordre, et donc on peut les priver elles-mêmes de cascader l'ordre, en fait. Donc ça, ça ça peut vraiment euh, euh, casser euh, cette dynamique très avantageuse de la CSI euh, qui est de dire bah j'ai donné un ordre à un bout de table et puis il est parti, euh, il est parti à l'autre bout. Quoi. Là vous allez vraiment être en capacité de casser la chaîne. Par contre justement il y a, y a cette information, sauf si elle se donne un ordre à elle-même. Donc là on est dans le cas principalement des héros, puisque quand Exactement. les héros jouent des cartes d'ordre souvent dans la carte, il y a euh, Vador se donne un ordre à lui-même et à ses troupes, et eh ben, l'ordre qu'il se donne à lui-même, eh ben, celui-là on ne peut pas euh, venir euh, l'empêcher de l'obtenir. Hmm c'est ça. ça, exactement, tout à fait. Donc c'est voilà, mmh. vrai que ça, ça permet de gêner, comme tu disais très bien, euh, bah, les cascades, mmh. ça permet de gêner les cartes qui activent beaucoup de troupes, mmh. euh, donc effectivement il n'y aura que les agents ou les commandants qui pourront se donner un ordre à eux-mêmes, et, euh, et ça bloque effectivement les, les chaînes Donc ça peut être assez pénible pour, euh, dans certains cas de figure Comme tu l'as dit, deux options Soit on vient essayer de, de, de casser ça, ces mmh. chaînes de commandement mmh. Soit on utilise l'autre euh, carte, donc le piratage Et on verra que ça va bien comboter avec l'une des armes Le fait mmh. qu'on soit porté un mmh. et, euh, et du coup ça peut être intéressant pour activer, comme tu dis Parce que l'unité va être assez loin de notre commandant donc, euh, c'est un, un choix de jeu. Mmh. Soit on essaie de casser le, les comment, les, les, comment, les ordres en face, ouais. soit on essaie d'en piquer. D'accord. Soit on Et... essaie d'en piquer, voilà. Toi, tu préfères laquelle des deux ça, tu vas de dire, ça dépend euh... du jeu, mais... <rire> ça, ça, En fait, ça va totalement dépendre bah, des armes, en fait. Hein. Euh, ouais. je, pense que, je pense que dans le cas, dans le cas on verra du, des armes de bordée, je partirai sur le piratage. Ouais, bien sûr. Parce ouais. qu'il va falloir avoir quand même une petite maîtrise. Ouais. Et puis, puis, quand tu as porté un de l'ennemi, c'est que tu n'es pas forcément bien. Il va falloir vite jouer pour mm -hmm. pot potentiellement se casser. Euh, et puis, le de com, c'est une autre stratégie, mais, mais qui peut être intéressant, surtout si tu vas jouer contre du B1, enfin euh, de, de la CSI, comme tu disais, c'est là où ça va être vraiment impactant. Hein. Ouais, on est d'accord. On va d'abord aborder euh, l'artilleur. Euh, bon, moi, je, voilà, il a, il a ma préférence parce que je pense qu'au niveau euh, jouabilité, il correspond plus, déjà, moi, à ma façon de jouer. Puis comme je suis pas un hardcore gamer, euh, il, il me paraît moins punitif sur le sur le placement. Et donc, je pense pouvoir l'exploiter. Euh, tant que euh, tant que l'ornithoptère est vivant, alors que le bombardier, on verra qu'il est très conditionnel, et euh, ça me paraît un petit peu un petit peu olé olé. Donc cet artilleur, il va quand même tirer à 1-3, donc euh, c'est sympa, avec un très très beau pool de deux rouges et 2 euh, et noirs, donc c'est très très alléchant, surtout qu'on n'oublie pas que euh, on surge en touche, euh, donc euh, voilà, on a quand même un, un, un pool qui est efficace. On va avoir un fixe arrière, mais... On l'a expliqué au début, c'était pas vraiment impactant avec un minimum d'anticipation puisque on a ce redéploiement qui peut se faire soit en début, soit en fin de mouvement et donc on peut toujours chercher un angle de tir. En plus, on est quand même sur un sur un angle qui est très ouvert, hein, euh, qui est quand même assez euh, qui est quand même assez raisonnable. Donc, je pense qu'on peut aller on peut aller chercher la cible. Et puis, on va avoir euh, deux euh, deux mots clés qui sont sympas, c'est l'impact 1, donc euh, qui va euh, nous permettre de transformer une touche en critique, et surtout un perforant 1 qui lui va forcément annuler une défense, donc en gros, bah, 100% des fois, je pense qu'on peut le dire, 100% des fois, on, on a une touche quoi avec, euh, avec un pool comme ça. À moins, moins d'être devant voilà, <rire> Ça. Non, en plus, ce qui est, ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est que bah, c'est un véhicule qui est assez haut. Mm. Donc tu vas pouvoir euh, éviter les couverts en général. Si tu te positionnes bien, tu vas pouvoir sauter un peu le couvert de l'adversaire. Ouais. Euh, si tu arrives à le prendre sans couvert avec ce pool de dé là, ça commence à, être, à devenir très intéressant. Et surtout, le perforant, on ne l'avait encore jamais vu. Mmh. sur des véhicules, mmh. c'était quand même relativement réservé aux snipers et aux personnages globalement, mmh. là on, on a quand même un, un, enfin, un, une arme qui peut être vraiment euh, très dangereuse du fait que tu es le perforant que as 4D, euh, ça commence à causer hein. ah, c'est clair, bon après on est sur une arbalète montée sur un pivot euh, de, de, de, de vaisseau, donc euh, euh, moi je trouve que c'est plutôt fluff euh, c'est vrai qu'on est sur quand même une arme pénétrante quoi, donc euh, moi ça me parle je pense que, que c'est pas mal le coup euh, sur la carte est le bon et le bon, ouais, c'est ça, 25 points. Mm -hmm. Donc, elle coûte quand même un petit peu plus cher que, euh, que le Bombardier, qui n'a pas bougé non plus en coût, qui a à 20 de ouais, mémoire. C'est ça, 20 exactement. Okay. Et bon. donc là, on va se retrouver sur un véhicule à 80 points mm -hmm. et potentiellement 85 points si on lui rajoute un com. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, bon. ça reste raisonnable quand même. Ouais. C'est un peu cher, mais ça reste raisonnable quand même. Ouais. Parce que 6 points de vie, voilà. Dans, en tout cas, dans ce qui est dans les véhicules de soutien, euh, la barque aussi quand elle est équipée elle tourne à peu près au même nombre de prix dans les 80-85 donc voilà on, on peut on, on est à peu près dans le même ordre d'idée après on verra que c'est pas du tout le même rôle ouais. et pas la même résistance non plus ouais. mais euh, c'est intéressant. Une espèce de barque volante en fait. Ultra, fin, un peu plus <rire> elle va plus haut c'est ça elle va plus haut <rire> Allez, eh ben on est déjà on est déjà à la, euh, à la dernière carte de notre présentation, mais ça va être un petit peu long. C'est le fameux euh, bombardier Gnasp euh, qui lui <rire> donc va lancer deux rouges, deux blancs, donc c'est déjà un petit peu moins sexy. Euh, on aura quand même une immunité à la déflexion, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la déflexion euh, sur des grenades. On a bordé deux, donc on va pouvoir euh, faire euh, deux attaques. Euh, ça c'est très intéressant. On va vous expliquer euh, le mot clé bordé. Ouais. Et puis on a évidemment, je, je, je dis évidemment, mais c'est pas, c'est pas une évidence, mais on a le suppressif, euh, puisque bah, il s'agit quand même de balancer des grenades sur la gueule des types. Donc c'est un peu la panique euh, en dessous. Hein. Euh, je vous rappelle voilà. que le suppressif, on se prend automatiquement un, un, un pion de, de suppression. On est sur Exactement. un coup, euh, sur un coup de vin. Allez, on va aborder le lourd. <rire> Donc celle-là, euh, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'elle n'a pas d'axe, pas hein, ni avant euh, ni arrière, donc on va pouvoir canarder euh, tout autour de soi. On va voir que c'est quand même assez important. Euh, L'aborder, c'est principalement une histoire de positionnement et de déplacement, et notamment de déplacement obligatoire. Et là, bah, je vais me taire, parce que c'est <rire> tellement capillotracté, et moi je tiens à mes cheveux, je te laisse <rire> l'expliquer. <rire> bon Ok, je vais devoir sacrifier les miens du coup. <rire> donc euh, alors en gros la règle, c'est toute nouvelle, hein, nouvelle règle qui arrive avec euh, l'hornitopter, euh, nous explique que il va falloir traverser ou survoler les unités pour pouvoir leur lâcher des bombes en fait. Mmh. Euh, donc ce qui est intéressant dans les points de règle à retenir avec euh, cette attaque c'est que ce n'est pas considéré comme une attaque à distance mmh. Tous les effets qui s'appliquent sur les attaques à distance comme par exemple de pouvoir faire gardien ou ce genre de choses ne pourront pas être effectués sur cette attaque là euh, mmh. Ça reste une action d'attaque mais elle permet d'attaquer deux fois Alors, on rap... Mais on ne peut attaquer qu'une fois par mouvement donc, c'est une attaque qui se fait après un mouvement standard. Donc, les mouvements standards, le mouvement obligatoire est aussi un mouvement standard. Ouais. Donc, le véhicule, le nias, va pouvoir bouger trois fois puisqu'il a son mouvement obligatoire, potentiellement deux mouvements derrière. Mm -hmm. Et du coup, sur ces trois mouvements, deux fois, il va pouvoir attaquer avec cette arme-là. Cette arme-là est quand même très intéressante puisqu'elle ne donne pas de couvert. Ouais. Donc, c'est une attaque où il n'y aura jamais de couvert. Euh, par contre, elle demande effectivement de survoler au moins une figurine d'une unité durant ce mouvement, pour ensuite lui lâcher euh, la, la, la bombe. Donc c'est un peu, mmh. c'est fluff, hein, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus de vos têtes et il vous lâche une bombe. Mmh. Donc le 2 rouge, 2 blanc devient quand même relativement intéressant, sachant qu'il n'y a pas de couvert. Ouais. Euh, par contre, ça va demander effectivement, euh, encore une fois, des manœuvres à anticiper, ouais. de bien pouvoir traverser les unités qu'on veut. Mmh. Et on rappellera que sur le mouvement obligatoire, le, le seul qui nous permet de déporter les unités, ouais. là on peut finir sur l'unité, mais on ne pourra pas le faire sur les deux autres mouvements. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans, le, dans, le, le, ouais. le, mou le mouvement obligatoire induit que si je termine euh, dans la troupe, je vais avoir le droit de faire un repositionnement. C'est-à-dire que c'est... Euh... Alors qui repositionne C'est le propriétaire du vaisseau C'est l'adversaire. Oui, c'est l'adversaire. L'adversaire ouais. va repositionner autour du socle en contact J'imagine en contact du socle. Non non, justement, il doit pas être en contact. Il se casse en fait. Ils essaient d'esquiver le... le vaisseau, mm -hmm. mais même s'ils esquivent le vaisseau, étant donné qu'on n'a pas, sur... voilà, mm -hmm. mm -hmm. pas de portée tir, voilà, on n'a pas de portée tir sur cette arme. C'est important de le signifier. C'est dès que je te traverse, dès que je passe au-dessus de toi, je peux t'attaquer. Voilà, ça qui est très intéressant, c'est que voilà, je le redis, il y a pas de portée, donc c'est le fait d'avoir traversé qui induit qu'on est touché. Et donc voilà. avec le mouvement obligatoire, on est traversé. Repositionnement. Donc, l'adversaire repositionne ses figurines. Mais comme il n'y a pas de notion de portée, ben, quelle que soit la façon dont il le repositionne, il va quand même se prendre l'attaque. Euh, se prendre, Ça, se prendre la bombe. Se prendre la bombe. Là, c'est uniquement sur le mouvement obligatoire. On a deux attaques, mais ces deux attaques doivent se faire à chaque fois pour un mouvement. Donc, il y a le première attaque. Admettons, je fais mon mouvement obligatoire. Je fais de la déportation. Je fais ma première attaque. Ensuite, je dois faire un deuxième mouvement pour pouvoir déclencher la deuxième attaque, mais je peux décider de faire un deuxième mouvement pour me repositionner, et c'est qu'au troisième que je peux déclencher ma seconde attaque. On est bien d'accord Complètement, exactement, c'est totalement ça. Et uh, ce qu'il faut rappeler, c'est que L'attaque, comme ce n'est pas une attaque à distance, ne donnera pas de pion de suppression. Mmh. Sauf qu'on a le mot-clé suppressif bah oui. sur cette arme. Bah oui. Donc on ne donnera pas de suppression comme normalement ça devrait être le cas sur une arme suppressive comme les mortiers ou ainsi de suite. Il n'en prendra qu'un. Ça c'est important à signifier aussi. Euh, et donc effectivement, voilà, on va avoir un, une arme où il va falloir vraiment bien manœuvrer. Pour pouvoir traverser les unités et du coup leur lâcher des bombes sachant qu'on ne peut lâcher qu'une bombe par unité on ne peut ouais. pas lâcher deux bombes sur, sur le même mouvement ou sur les mêmes unités Ouais, ouais. on peut pas euh, traverser euh, deux unités euh, qui seraient de chaque côté euh, du biscuit puis qu'on passe à côté puis on largue d'un côté et on largue d'un autre en un seul mouvement c'est une attaque par mouvement donc je fais un mouvement Exactement. je largue d'un côté je fais un deuxième mouvement je largue d'un autre je fais un troisième mouvement là je ne largue plus puisque je n'ai que deux attaques ou alors je fais un premier mouvement j'attaque pas puis j'attaque, j'attaque, ou un mouvement, j'attaque, un mouvement, je n'attaque pas, et un mouvement, j'attaque. Voilà, c'est ce que dit, toutes voilà. les configurations possibles. <rire> il en <rire> manquait une, c'est mouvement obligatoire, j'attaque, je vise ou j'esquive, et je rebouge, et euh, j'attaque. Voilà. Exactement. Euh, et, et, euh, du coup, euh, ce qui est aussi intéressant, ce qu'il faut euh, spécifier, c'est qu'il suffit de n'avoir touché, enfin, d'avoir survolé qu'une seule figurine, pour pouvoir prendre pour cible, l'intégralité euh, de la faction, en fait. Exactement, exactement. Le, le, le, la seule contrainte qu'on a, c'est qu'il faut avoir traversé une unité. Traverser une unité, c'est pas forcément toutes les figurines de l'unité. Ah, oui, il suffit d'en survoler une. Mmh, mmh. Et donc après, l'unité est éligible à, à se prendre une bombe. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que effectivement au premier mouvement, il y a un repositionnement, mais comme pour les deux autres, il n'y en a pas. Il faut vraiment s'assurer de les zipper juste un, un petit peu pour pouvoir, pouvoir ensuite être éligible, éligible à la touche. Et du coup, on peut essayer de faire un, un, un super strike en fait, parce qu'on optimise mmh. du coup le mouvement. C'est subtil, hein, c'est du pilotage. Là, hein, pour le coup, hein, la, là pour le coup voilà. c'est du pilotage et du coup le, là, on voit aussi l'intérêt du repositionnement mmh. qui va nous permettre justement fin de mouvement je pivote je mmh. retarde dans l'autre sens je pivote euh, entre le mouvement de la réglette qu'on peut orienter plus le reposition on a quand même euh, une sacrée maniabilité après encore une fois c'est des choses à, à, à travailler enfin il va falloir les jouer pour essayer justement d'anticiper, de prendre l'habitude et de, et de visualiser euh, les mouvements qu'on va pouvoir faire euh, avec ce véhicule. Ouais, c'est une spéciale dédicace à, nous, à, notre, à notre pilote de T47 préféré qui doit... Wedge! David, voilà! Hein, <rire> qui doit se dire, euh, ah tiens, peut-être il y a peut-être quelque chose à faire euh, avec ça. Euh... C'est ça. <rire> Du coup, euh, ton avis à toi euh, pour conclure cette présentation sur sur cette, cette uh, ornie uh, top-terre, euh, c'est un jouet, c'est sympa, euh, est-ce que c'est compétitif, est-ce que c'est fun, est-ce que c'est punitif, euh, euh, voilà, qu'est-ce que comment tu perçois en fait euh, la chose Alors déjà j'aimerais quand même vraiment euh, préciser la beauté de cette figurine, ouais. Euh, là, tu l'as là, là, là, pas monté sous la main, mais non, on l'a montée sur la ouais. voilà. mais, euh, mais on peut voir, elle est d'une qualité, d'une finesse. Euh, c'est vraiment, moi, je la trouve exceptionnelle. En plus, c'est une unité iconique quand même. Hein. Ouais. On se rappelle de la bataille de Kashik. Euh, donc, euh, voilà, on, on adore ce, ce, cette figurine, ce côté, ce côté très fluff. Mmh. Alors, on l'a vu. Moi, je l'ai déjà affronté plusieurs fois. Euh, C'est un véhicule qui reste quand même extrêmement fragile ouais. Parce qu'au-delà de son couvert 2 Le fait qu'il n'ait que 6 points de vie Et qu'on ait beaucoup, comme on a déjà dit dans les vidéos précédentes Beaucoup d'armes à critique qui arrivent Donc ils vont sauter ce fameux couvert euh, 6 PV en des blancs, Ça saute quand même relativement vite C'est un véhicule qui va avoir tendance bah, Forcément à s'exposer Donc l'idée, euh, comme tu disais très bien C'est pour moi une unité qui va aller Plus aller chercher les snipers de fond de cours Aller harceler euh, et, et essayer de nettoyer des petites activations de, dans ce rôle-là il est plutôt pas mal moi je conseillerais étant donné son faible coût de le jouer par deux si ce n'est par trois ah oui. je pense que c'est là c'est là où ça devient intéressant euh, de miser sa stratégie sur sur eux pour vraiment être disruptif aller euh, embêter l'adversaire mmh. sur des flancs ou sur l'arrière mmh. pendant que le reste de notre armée elle travaille sur les objectifs oui voilà dans ce cas-là en fait tu vas tu vas euh... Tu vas embêter l'adversaire, parce qu'il va devoir faire un choix, quoi. Soit il continue à se prendre des petites gifles de ces ornithoptères qui arrêtent pas de survoler euh, ses troupes et, et de mettre de mettre la, le bordel dans dans, dans ses activations. Euh, soit il se concentre sur les objectifs, quoi. C'est toujours une histoire comme ça de d'oppression, en fait. C'est ça. Alors après, euh, le bon parti, honnêtement. Euh, il est très drôle, hein. apparemment ça a l'air très drôle mais, euh, mais en compétitif Honnêtement, euh, ouais. je pense que c est, c est, ça reste ça très En fait, il rentre justement Dans cette problématique d'être exposé Mais vraiment à toute l'armée puisqu'il mmh. survole mmh. Donc il, il se met carrément en contact De l'armée adverse, ce qui fait que tout peut lui tirer dessus bah ouais. Donc c'est des, des unités qui risquent De tomber très très vite en fait mmh. C'est pour ça, soit on multiplie les menaces Et on essaye vraiment d'envoyer tout dans le pâté Et de voir les dégâts qu'on fait Mais bon, de rouge, de blanc, on ne lavera pas une activation Ouais. Alors que nous, en contre-attaque, on a de fortes chances de se faire exploser. Ouais. Euh, là où l'artilleur, lui, est super intéressant, parce que le perforant, si on multiplie par deux ou par trois ce genre de menace mmh. et eh ben, ça fait quand même euh, potentiellement deux, trois morts euh, minimum avec le perforant, et mmh. on ne compte pas les sauvegardes ratées ou pas. Donc là, ça devient intéressant, et puis surtout, c'est porté trois. Donc on n'est pas obligé de rentrer vraiment voilà. dans la gueule du loup. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est sur ça que c'est plus safe euh, de jouer, à, à mon avis, avec l'artilleur. Mais le Bombardier a vraiment son rôle, son rôle. Mais je trouve beaucoup plus fun. fun euh, ouais, ouais. Voilà, c'est pour s'amuser, quoi. On va dire. Euh, ça va être compliqué de gérer ça face à face à une liste entière. Est-ce que, euh, puisque tu parles de liste, euh, est-ce que avec l'arrivée euh, de ce véhicule Wookie, on peut oui. commencer à envisager de faire une liste Wookie, genre un Yoda et puis après avec que du Wookie? Alors, on rappellera qu'on a quand même besoin de nos trois troupes de base, ouais. d'accord ouais. Donc, euh, ouais. voilà. Alors, Yoda coûte extrêmement cher. Ouais. Euh, ça m'étonne un peu. Mais par contre, je pense qu'on peut faire une liste avec un chef ten Wookie. Ouais. Donc, tu te rappelles, hein, les, mmh. les, les nouveaux les capitaines Wookie. Mmh. Et avec des, des Wookie, c'est possible. Je pense que tu peux facilement poser deux Wookie potentiellement 3, avec 3 ornithoptères, et puis derrière 3, 3 P1 à poil, euh, ça, peut, ça peut être jouable. Mmh. Après, en termes d'activation, du coup, on tournerait dans les 6, 9, ça peut, hein, ça peut monter, je pense, à 9-10 activations avec, avec du full wookie, et c'est pas déconnant, du coup, parce que encore une fois, tu as eux qui vont venir te casser la tête mm -hmm. euh, sur tes flancs ou sur ton arrière et il va falloir gérer les Wookie qui arrivent devant mm -hmm. sachant que c'est une belle brute le chef de Wookie est une Carrément. sacrée brute donc euh, ça, va être, ça, ça peut être vraiment un, un dilemme pour, pour l'adversaire je rappellerai juste une dernière chose sur le bombardier, ce qui le rend encore un peu moins intéressant, c'est comme c'est pas une attaque à distance, on ne peut pas Tir de soutien dessus. Mmh, mmh. Là pêche, où, si on pêche. fait des tirs de soutien, euh, là on peut faire des tirs de soutien sur l'artière. Mmh, mmh, Et donc, mmh. le tir de soutien sur un artière, si on arrive à placer ça, je peux vous dire avec le perforant, ah ouais. ça va piquer. Ah ouais. Et là, du coup, ça vaut le coup d'avoir effectivement les, les P1 qui sont obligatoires dans, dans la liste, euh, mm. puisque euh, on rappelle que euh, nos troupes de Wookiee euh, ne sont pas euh, des troupes euh, dites de base. C'est des, voilà, ouais. des élites. On a besoin, c'est des élites, on a besoin d'avoir des P1. On peut du coup reproduire une belle armée cachique euh, hein, qui, euh, qui commence à avoir une belle gueule, quoi. Hein, et à être bien bien, bien, bien, ah, agressif, bon. bien agressif. Ok, bah, écoute, mm. on, est, on, est, on est plus ou moins d'accord hein, sur cet artilleur qui, euh, qui, qui s'impose dans cette dans cette configuration là et ce bombardier ouais, que... et ce bombardier qui est attesté en famille euh, pour pour jouer est-ce que euh, on peut euh, balancer ça et ce sera le mot de la fin euh, dans une liste à 500 points euh, oui bah, je pense hein, carrément hein. Après euh, en plus à 500 points il y aura peut-être Moins de menaces du coup pour lui ouais. Donc il va peut-être devenir un peu plus gênant Pour l'adversaire ouais. donc mm -hmm. pourquoi pas Il mm -hmm. euh, y a peut-être moyen effectivement On rappelle quand même que si on ne met pas de com On tourne sur 80 points ouais. euh, 80 points pour une unité à 6 points de vie Couvert lourd en permanence euh, et, et surtout avec une mobilité Comme on l'a expliqué bon, qui voilà, est quand qui même est pas, Qui n'est pas, ouais, pas impacté par la taille du tapis Qui est donc réduite mais lui comme il a une bonne mobilité Il s'adaptera bien quand même c'est ça, c'est ça. Donc et il pourra, et il pourra aller taper, euh, taper là où ça fait mal, okay. clairement. Voilà. Après, je rappellerai qu'il il a un petit peu ce côté allumette. C'est pas un véhicule sur lequel normalement on va miser en espérant qu'il survive toute la partie. On va juste essayer de le rentabiliser. Mm -hmm. et on va juste essayer de taper là où ça fait mal pour l'adversaire, le faire durer le plus longtemps possible et surtout permettre du coup à nos autres troupes elles de, de s'occuper des objectifs ou, ou de faire des dégâts. Ailleurs. Et puis ça nous permet de faire un bisou à euh, allumette. Euh, qui, euh, qui devrait euh, qui devrait essayer euh, ce vaisseau euh, ou qui. Et ben écoute, je te remercie euh, encore pour euh, ton expertise et la présentation euh, de ce véhicule. Je pense que euh, ça vous aura permis d'y voir quand même un peu plus clair sur les capacités de cette ornithoptère, figurine magnifique très utilisé ouais. euh, par euh, dans les dioramas, par euh, par, les, par, les, par les gens qui sont fans de modélisme. On, on commence à le voir un peu partout. Euh, C'est vrai qu'il y a plein de poses différentes. On peut mettre des mecs dedans et tout. Il y a vraiment moyen de s'éclater. Les Wookiees, ils ont des lunettes euh, sur la tronche. Enfin, <rire> c ça, fait c très, euh, fort, ouais. ça fait très Bouddha, Bouddha, euh, troupe d'orque Warhammer. <rire> euh, C'est vraiment vraiment très très sympa. Et puis, ben voilà, on vous a donné notre avis. Nous, on est plus sur l'artilleur que sur le bombardier pour s'amuser. J'aime bien ces deux cartes de brouilleur de com' et, et, et de piratage, qui va pas grand chose hein, qui sont à 5 et je pense qu'il faut les essayer toutes les deux pour euh, essayer d'optimiser un maximum et puis ben, euh, ça tout vous le conseille n'hésitez pas à en aligner deux peut-être même 3 et là 3. Euh, à euh, venir submerger euh, votre adversaire je te remercie plein beaucoup plein de <rire> <rire> je te remercie beaucoup pour ta participation euh... merci beaucoup Quant à vous, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions hein, sur cet terre. On, on, on surveillera et puis on, on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas à liker parce que ça, ça, ça satisfait vachement euh, YouTube euh, si on a des likes. Et puis à partager un maximum euh, cette vidéo pour que bah, la communauté découvre cette formule. Il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets bah, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. À très bientôt